Donc, comme nous l'avons dit, nous allons pouvoir utiliser le tableur pour pouvoir continuer nos calculs jusqu'au bout. On va donc noter ici que ce Vx, c'est le Vx expérimental. Et ici, c'est le Vx de l'air que l'on va calculer. Donc, on a 0 pour la vitesse initiale. Et pour le point 1, on va écrire que c'est égal à la vitesse d'avant plus donc la formule que nous avons vue, c'est-à-dire moins 0,3924 fois la vitesse d'avant au carré plus le G, 9,81, le tout fois l'intervalle de temps qui est égal à 3,38, 10, moins 2, et nous allons une nouvelle fois bloquer la cellule pour tous les calculs. On obtient bien donc 0,33 pour la première valeur, et ensuite nous allons calculer l'ensemble des valeurs, 0,66 pour la deuxième, donc c'est bien ce que nous avions obtenu à la main, et puis tous les calculs ont été effectués. On va pouvoir donc rajouter sur le graphique une série de données, dans plage de données, dans série, on va rajouter une série, le nom qu'on va lui donner c'est VXLR, les valeurs de X sont les valeurs du temps, qui est ici, et les valeurs de Y sont les valeurs qui sont ici et on fait entrer et donc on peut comparer directement les deux courbes la courbe donc expérimentale en bleu et la courbe de l'air en rouge ce que l'on peut faire tant qu'on est dans le tableur c'est euh, afficher également la courbe de v théorique quand on a euh, travaillé avec les frottements linéaires et donc qu'on a obtenu la solution en exponentielle. Donc euh, la solution c'est euh, v égale gtaux, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Et pour euh, tracer cette fonction, il nous faut la valeur de taux. Donc euh, on rappelle que V limite c'est égal à Gtaux. Donc si on veut avoir le taux, et eh bien on peut calculer euh, taux égale V limite, 5 mètres par seconde, divisé par 9,81. Et donc notre taux c'est 0,509. Donc il suffit de rentrer la formule. Donc ici on va mettre alors on va mettre VX linéaire plutôt, on va écrire que ça vaut 0, et puis ici on va écrire la fonction, donc G, 981, fois la valeur de taux, 5, 0, pardon 0,50968, donc fois 1 moins exponentielle, et donc moins T, donc T, la variable T, et bien c'est le A4, divisé par euh, taux, encore une fois, 0,5968. Euh, Ça devrait suffire. On ferme les parenthèses. Et puis, on va recopier toutes les valeurs jusqu'en bas. On va maintenant afficher la courbe. Donc, nous prenons les séries de données. On va rajouter une série. Le nom, donc, c'est vx linéaire. La valeur des x, c'est toujours le temps, et puis la valeur de y, nous prenons les valeurs de vx linéaire. On fait OK et nous voyons les trois courbes. Donc la courbe jaune c'est les frottements linéaires, la courbe rouge les frottements de l'air et la courbe expérimentale qui est située au dessus. Donc on voit qu'avec ces trois courbes on ne peut pas réellement trancher entre les frottements linéaires ou les frottements quadratiques. Mais a priori, donc la courbe expérimentale se rapproche quand même plus des frottements de type quadratique que des frottements de type linéaire. Une dernière chose qu'on peut voir avec ce tableur, c'est l'influence du pas de calcul sur le calcul de la méthode de l'air. On va créer un, donc, un temps spécifique qui est temps ELR, et puis à côté, nous allons recalculer la vitesse VELR donc, avec différents pas de calcul. On part avec un temps nul et une vitesse initiale nulle, et puis on va créer ici un temps, par exemple, on va prendre tout d'abord 0,005 secondes, un pas tout petit, et on va recopier pour arriver jusqu'à la même valeur que qu'ici, c'est-à-dire 0,70 secondes. Donc il faut aller assez loin pour obtenir ce pas-là. Voilà, nous avons 0, on va s'arrêter à 70. Et de l'autre côté, on va remplir avec la formule de l'air qui est ici. Donc il faut qu'on copie la formule. Qu'on la rentre dans la case appropriée et on va la modifier puisque c'est ici la colonne G qui est concernée pour les calculs et le pas de calcul c'est la cellule F4 on enregistre et puis on recopie pour avoir toutes les valeurs donc c'est fastidieux on a une belle précision du coup puisque plus l'intervalle de temps est petit et plus la courbe est précise et donc on a une belle courbe qui va se tracer ici donc euh, on va avoir la même courbe qu'en rouge mais on voit que euh, finalement par rapport à la courbe en rouge il n'y a pas de grande différence. Si maintenant on choisit un pas de temps, donc, on va supprimer les données et on va prendre un pas de calcul beaucoup plus grand, donc cette fois-ci on va prendre euh, 0,5 secondes. donc on va arriver très vite à la valeur puisque ça y est en deux calculs et eh bien on est déjà à la fin de notre chute expérimentale et donc ici eh bien on recalcule notre valeur donc on a obtenu hop, ici. et eh bien on voit bien que nous n'avons pas assez de points sur la courbe pour dire quoi que ce soit sur la chute et sur la comparaison avec la courbe expérimentale donc c'est pas un bon exemple et c'est pas un bon pas de calcul donc attention il faut choisir le bon pas de calcul pour que ça puisse être valable la méthode de l'air est valable que si le delta t est suffisamment petit, sinon on peut avoir des résultats incohérents. Donc dans ce tableur apparaît également une position en fonction du temps, puisque c'est ce qu'on a cliqué dans le logiciel de pointage, et on peut essayer d'obtenir les positions pour le cas des frottements linéaires et le cas des frottements quadratiques. Pour le cas des frottements linéaires, on le fera tout à l'heure, donc on va obtenir l'expression qu'on a déduit de v égale f de t, et pour la méthode de l'air, eh il va falloir utiliser une formule de calcul, on va partir du principe qu'on a une vitesse qui est moyenne qui vaut D sur T. Et donc, si on travaille sur la distance parcourue, eh bien c'est V fois T. Donc, on va utiliser pour chaque case, on va utiliser pour chaque temps, la vitesse de l'air. Et on va multiplier par le temps parcouru. Et on va additionner cette distance à la distance précédente. Et au fur et à mesure, on va obtenir nos distances. Donc ici... On met 0 pour le point de départ, égale la position d'avant, plus donc la distance parcourue. Cette distance parcourue à la vitesse, on va approximer le fait qu'elle est parcourue cette vitesse-là, fois le temps, et le temps c'est toujours notre temps qui est constant, à 4, donc on va bloquer la cellule. On obtient une première position, et puis on peut répéter les calculs jusqu'à la fin. Donc on va pouvoir calculer la position dans le cas des frottements linéaires. Et pour cela, on va se servir de la formule en exponentielle qu'on avait trouvée en primitivant la fonction VZ en fonction de T. Donc on a 0 pour la position initiale. Et puis ensuite, il nous suffit de rentrer la formule qui était donc G taux T. 9,81 fois le taux fois le T. Le T, c'est A4 ici. Donc là, on ne bloque pas la cellule puisque le temps va changer au fur et à mesure plus g carré, facteur d'exponentielle de moins t sur taux, moins 1. On fait entrer, et puis on recopie nos valeurs jusqu'en bas. Donc rien de tel pour comparer les valeurs que de faire un graphique. On va donc prendre la colonne de temps, on va prendre le x expérimental, la position expérimentale, la position de l'air, et la position linéaire. Donc on va avoir quatre colonnes à sélectionner et puis on trace notre graphique et le voici directement. Donc on voit ici colonne G, la position linéaire, en rouge la position avec la méthode de l'air et en bleu la position expérimentale. Ça nous permet de voir quand même qu'on a bien un penchant pour les frottements quadratiques qui se rapprochent le plus de la courbe expérimentale. Pour terminer ce chapitre, on peut faire une petite comparaison de théorie-expérience, non pas avec les courbes, mais en utilisant la mécanique des fluides. En effet, plutôt que de considérer la chute du volant dans l'air, on va plutôt étudier l'écoulement de l'air autour du volant qui serait considéré comme fixe. Donc en fait, on change de référentiel. Cet écoulement d'un fluide, comme l'air, est souvent complexe. Il n'est pas seulement caractérisé par la vitesse relative V du fluide par rapport à l'objet, volant de badminton mais aussi par un nombre sans dimension que l'on appelle nombre de Reynolds. Ce nombre de Reynolds va nous permettre de caractériser les différents écoulements d'un fluide. Ce nombre de Reynolds s'écrit RE qui est égal à V fois D fois ρ divisé par Eta. Donc RE est le nombre de Reynolds sans dimension. V c'est la vitesse relative du fluide on va donner en unité du système international en mètres par seconde. D, c'est la taille caractéristique de l'écoulement, donc toujours en unité du système international, ça sera des mètres. Le rho, c'est bien sûr la masse volumique, on a l'habitude de ces notations, en kilogrammes par mètre moins 3. Et enfin état on l'a déjà vu, c'est la viscosité du fluide. Et donc, on avait dit que ça s'exprimait en pascal seconde, pascal qui est l'unité de pression. Donc, lorsqu'on a affaire à un écoulement, eh bien, on calcule le nombre de Reynolds et on trouve deux zones importantes. Si le nombre de Reynolds est inférieur à 1, on dit que l'écoulement est laminaire. Donc, ça veut dire non-turbulent. Donc C'est un terme important. Et donc, généralement, les frottements sont linéaires dans ce type d'écoulement. On a donc f est égal à moins hv. Si le nombre de Reynolds est supérieur à 10 puissance 3, à ce moment-là, l'écoulement est dit turbulent. Donc écoulement turbulent. Et on va avoir une force de frottement. Quadratique, donc les frottements sont quadratiques, et une force qui va s'écrire F égale moins H' V fois V, comme nous l'avons dit précédemment. Bien sûr, on voit qu'il y a une zone importante de flou entre le RE inférieur à 1 et le RE supérieur à 10 puissance 3, et donc bah, les écoulements seront à la fois un petit peu laminaire et un petit peu turbulents, donc c'est difficile de caractériser l'écoulement entre les deux. Mais souvent, on pourra quand même se placer dans une des catégories. Pour voir avec notre écoulement autour du volant de badminton à quel écoulement on a affaire, eh bien on va faire un petit calcul de nombre de Reynolds en estimant les différentes valeurs qui permettent de calculer ce nombre. On a donc RE qui vaut la vitesse donc de l'écoulement. Donc ici, on sait que le volant de badminton part d'une vitesse nulle et arrive à une vitesse de 5 mètres par seconde. Donc on va prendre comme caractéristique la vitesse médiane, donc 2,5 mètres par seconde. Le diamètre de l'écoulement, et eh bien cet écoulement s'effectue autour du volant de Hamilton, qui a un diamètre de 7 cm qu'on a pu mesurer, donc 10,2 pour le diamètre. Et la masse volumique de l'air, puisque c'est l'air qui s'écoule autour du volant, et eh bien on la connaît, c'est 1,2 kg par mètre cube en unité du système international. Enfin, il nous reste au dénominateur la viscosité de l'air. Et celle-ci est faible. Elle vaut 1,7 fois 10 puissance moins 5 pascal seconde. Si on fait un calcul d'ordre de grandeur, on va dire que 2,5 va s'éliminer avec 1,7. Le 7 vaut à peu près 10. Et puis le 1,2 vaut à peu près 1. Et donc, on obtient le calcul suivant. On va avoir 10 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 5 qui nous donne un nombre de Reynolds environ égal à 10 puissance 4. Eh bien, nous voyons que nous sommes dans la zone d'écoulement turbulent, et donc nous avions raison de privilégier, pour la chute du volant de badminton des frottements quadratiques, même si nous avons vu que ce n'était pas tout à fait le cas par rapport à la courbe expérimentale, mais en tout cas, c'était plus des frottements quadratiques que des frottements linéaires pour cet écoulement et donc cette chute du volant de badminton dans l'air.